Yo Rana les amis j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une journée à Lyon bah, En fait on est à Lyon oh. Donc voilà <rire> Je sais pas quoi dire Ne faites pas attention à ma tête J'ai une sale tranche Et en plus je suis en train de sortir en pyjama Voilà petit pyjama de sortie On va faire des petites courses Et ensuite on va chercher de quoi manger pour cet après-midi Et après tout à l'heure j'ai un une photo De toute façon je vous emmène avec moi Allez c'est parti Mais là, mais pas grave. Les amis, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, dans mes stories Instagram, je vous ai montré ça. J'adore vraiment ces genres de box. Bon, je vais prendre ça pour manger à midi. Bon, voilà les amis, on est arrivé au foyer pour pouvoir manger. Donc moi, j'ai pris euh, ça. C'est du poulet rôti, céréales, lentilles, bête de goji et de cajou avec euh, deux petites boissons. Celui-là, c'est une boisson bio. C'est aux infusions de fruits rouges et aux herbes. Et ça, j'ai pris une limonade faite maison à la poire et à la poire, donc, voilà. Et ma soeur, elle a pris un taboulé, c'est ça oui. Et avec aussi la boisson bio, sauf qu'elle c'est au thé. Moi, c'est au fruits rouges, donc on va tester ça. Ça la pêche. Non, non, ça c'est fruits rouges. Non, et ça. Ah, ça la pêche J'ai dit quoi Au thé. Ah, bah oui, c'est du thé, il y a un truc au oui, thé. là. à la pêche. Okay. Et pour mon plat, je vais prendre ça. En fait, j'ai pris ça parce qu'on a marqué coup de boost. Et comme tout à l'heure, j'ai un shooting photo, bah, c'est bien le coup de boost, tu vois. Donc, on va tester ça. J'adore ces lunchbox. Tellement joli. Même le packaging, il est quand même top. Voilà. Dommage que ça, on ne trouve pas à Tahiti. C'est juste ça. Mais bon. Allez, bon appétit. Les amis, cette salade, est super bon. Parce qu'en fait, tu as des baies de goji ici, mais tu as même des noix de cajou. Et dans cette boîte-là, il y a même des petits jeux ici. Trouvez les mots. Energy. Est-ce que vous voyez énergie Ah moi, je vois pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez le mot énergie, j'arrive pas à voir. Donc allez, je compte sur vous. Bon là les amis ça va être une matinée montage. Donc, là je vais monter de nouvelles vidéos. Et à ma sœur aussi qui travaille juste là. à midi. On va faire ça toute la matinée. Et euh, cet après-midi, ça va être le shooting photo. Bon allez, c'est parti les amis. Direction le parc de la tête d'or. Pour aller faire un shooting photo plutôt intéressant. J'ai pris des boissons avec mon gros sac derrière. Où il y a à peu près euh, plusieurs, voilà, plusieurs vêtements. Allez Salut les amis, on est arrivé au parc de la Tête d'Or et là j'attends la photographe. Salut les amis, donc là je me retrouve avec Melissa, la photographe d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là du coup Je suis en train de mettre toutes les photos que j'ai prises tout à l'heure sur l'ordinateur. D'accord. Faire de la place. Euh... Oui, sur la carte SD. Et là on est dans un magnifique coin. Euh, comment ça s'appelle La terre botanique, ah un ouais. peu mexique. Non, ça a l'air cool hein. Allez les amis, deuxième partie du shooting, en tenue de diplômé, yes, yes. <rire> à troisième partie du shooting en tenue de Tobok. Toujours dans la serre, par là C'est top Donc... Voilà les amis, shooting photo terminé, ça s'est super bien passé, super sympathique. Merci à Mélissa, tu été génial, c'était quand même top. Donc voilà, là on va rentrer à la maison. En fait, on va attendre que mon petit frère finisse l'école, il finit dans 10-15 minutes. Ensuite, euh, bah, le temps de se poser, de manger un peu, on va aller faire du sport. Yes Alors soit on va aller courir, ou soit euh, normalement on doit aller visiter une salle de taekwondo qui est... Euh, à peu près par là du coup on verra la salle de taekwondo et si elle est ouverte on va faire du taekwondo ou sinon ben, on viendra courir euh, ici au parc donc voilà allez c'est parti hein je vous raconte pas les amis euh, je devais aller récupérer quelque chose à la poste parce que j'ai reçu un courrier euh, qu'il faut aller récupérer là bas je vais je me perds et tout je sais même pas où je suis et dès que j'arrive devant il y a le gars qui ferme la poste quoi du coup euh, j'ai même pas pu récupérer euh ce qu'il fallait prendre. Ouais. Après un bon shooting, une petite bière là. Sympa à poser. On attend le brodeur là. Mais là ça va, il est à peine 5h30. Le taekwondo, c'est à 20h. Donc on a le temps. Mmh. Je vais peut-être faire les courses. Ouais. Allez. Ouh, longue journée. Hein. Voilà les amis, mon petit frère l'a terminé. Ça a été l'école ce n'est oui. Que vous avez fait On a travaillé. Ah, c'est intéressant. Oui. Dac dac. Bon. <rire> Ensuite là on va aller faire les courses... Euh, au... Vite, vite, vite, vite, vite. Ouais. Donc euh, on va aller faire les courses au Carrefour City avec mon père et mon frère. Pour aller acheter de l'eau et à manger aussi pour ce soir. Donc j'espère qu'ils ont du poulet poulet rôti par là, comme ça ce soir à bien manger. Allez, c'est parti. <rire> <rire> Coupeur de courant. C'est pour ça qu'il fait mal, c'est tout. Tu y penses? Mm. Ah Charlie c'est pas alors tu comment t'as trouvé cette séance de taekwondo C'était bien. T'as aimé Oui. Ouais. Nous aussi on en a fait un peu avec Amy là. On a fait euh, une heure et demie de taekwondo. Ah, C'était super. Ouais, deux, deux heures. heures, deux heures. Hein ouais. C'était super top. C'était euh, trop ça... chaud. Ah ouais, en revanche je faisait chaud. Bah toutes les fenêtres étaient fermées aussi. Ça fait un sauna. Ouais. Mais du coup on a bien pu transpirer et tout. Non c'est vachement génial. Ça fait du bien de reprendre un peu, je connaissais déjà cette salle-là, j'étais venu euh, il y a 4 ans je crois, enfin au tout début de, de mon taekwondo, donc euh, c'est plutôt cool, en plus c'est, voilà, c'était top, ouais. Donc là les amis, on va rentrer à la maison, on va aller manger les... Euh, les 22 h Si ça vous intéresse je, je recommence à faire des Musicali, enfin plutôt des TikTok, parce que du coup ils ont changé. Je comprends pas pourquoi ils ont changé, j'aimais bien Musicali, ça faisait plus stylé que TikTok. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi ils ont changé l'application Musicali en TikTok. Voilà, si vous savez, renseignez-moi, informez-moi si euh, vous savez pourquoi ils ont changé le nom. Je vais aller prendre ma douche et puis on se retrouve au dîner. Allez, à la toute Petit repas de ce soir. On va manger très diète. <rire> Voilà les amis, je vais finir ce vlog maintenant Je voulais juste vous remercier ben, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin J'espère que vous aurez aimé N'oubliez pas de liker cette vidéo juste en dessous De vous abonner si ce n'est pas encore fait Et de me laisser aussi un petit commentaire Je vous lirai tous et répondrai aussi. Avant de finir, je voulais remercier aussi Melissa, photographe de Lyon. C'est une fille formidable. Elle est hyper professionnelle. Je mettrai d'ailleurs son Instagram juste ici allez aller voir ses photos. En tout cas, elle mérite d'avoir beaucoup de likes parce que c'est voilà, une personne juste incroyable. On a passé un super moment. D'ailleurs, Melissa, si tu passes pas là, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous. Voilà, Ne faites pas de bêtises. Je vous fais de très gros bisous. Je pense fort à vous. Merci, merci, merci, merci pour tout votre soutien. Même sur mon Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes photos, à me laisser des commentaires, voilà, c'est juste un truc de ouf, franchement ça, ça me touche vraiment, j'arrête de parler et sur ce je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, maururu, nana et à bientôt les amis, nana, peace